Salut les résilients et bienvenue sur Phare, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo droite au but. Amis de la poésie, bouchez-vous les oreilles, nous allons délaisser les fourneaux pour nous intéresser à votre dos, ça ne va pas se passer aux anneaux, mais bien avec une bouteille d'eau. Plus que votre dos, nous allons nous intéresser à toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire du dos jusqu'au mollet en passant par les fessiers et les ischio jambiers. Oui, c'est le petit nom des muscles à l'arrière de vos cuisses. La plupart des exercices de flexibilité classique ne visent qu'un étirement et une éventuelle augmentation de l'amplitude de ces muscles postérieurs. C'est une bonne habitude, mais on peut la rendre encore meilleure. En effet, des études montrent qu'un étirement en force peut améliorer le processus. On utilise donc une masse externe lorsqu'on effectue le mouvement. On nous montrera le poids de cette masse au fur et à mesure, voir le lien en description. L'exercice que nous allons effectuer est le Jefferson Curl. Debout, légèrement surélevé, il s'agit d'enrouler sa colonne en gardant les jambes droites jusqu'à descendre à la limite de votre amplitude. On remonte ensuite en inversant le mouvement initial. Vous devriez ressentir une tension dans la zone lombaire, les fessiers et les ischio jambiers principalement. Pour commencer, je vous conseille de répéter quelques fois le mouvement à vide. Puis quand vous vous sentez prêt, prenez la bouteille d'eau. Concernant les erreurs classiques à éviter, on peut citer le fait de garder le dos plus ou moins droit pendant le mouvement. Ce n'est pas le but de cet exercice. A l'inverse, on peut être tenté de plier les jambes, ou le faire inconsciemment. Il faut les garder bien tendus, et d'ailleurs avec l'expérience on peut éventuellement plier et tendre à nouveau les jambes en bout d'amplitude afin d'aller chercher encore un peu plus de flexibilité. On effectue cet exercice lentement en répétant le mouvement deux ou trois fois de suite. Ce n'est pas une course. Il faut que ce soit légèrement inconfortable, mais pas douloureux. Pour donner une idée de but ultime, les gymnastes montent graduellement jusqu'à leur propre poids en charge externe, carrément ouais. Bien sûr, si vous présentez une fragilité dans la chaîne postérieure, ne faites pas ce mouvement ou consultez un spécialiste de la santé en amont. Vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Si le contenu vous plaît, vous pouvez aider la chaîne avec un pouce bleu et vous abonner bien sûr. Et enfin, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après.